Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROCK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 les amis, commençons tout de suite par les events et j'ai remarqué quelque chose et je voulais partager avec vous. Vous allez me dire si vous aussi vous avez ce sentiment. Alors déjà, on a la roue de la chance. La roue de la chance, comme vous le savez, on va se taper les 10 tours. Donne-moi des 8 têtes. Non, il me donne des accélérateurs de construction qui ne servent strictement à rien. Le petit tour à 400, au moins une sculpture, je serais content. Il me redonne des accélérateurs qui ne servent strictement à rien. On ira à 10 tours, on a encore 2 jours, 13h49, minutes et 28 secondes, c'est un peu bloqué 26, ouais, ça vient de faire un petit jump hein. et bien ce que j'ai remarqué c'est au niveau de la crise de Séroli alors je ne sais pas pour vous, autant il y a 15 jours quand il a pop, il y a 10 jours même, c'était légendaire c'était faisable, il n'y avait pas de souci autant là, j'ai l'impression que c'est monté d'un niveau d'un cran, prenons par exemple alors je pense que je vais vous faire un tuto hein, pour ces commandants, on va prendre selon moi le plus simple d'entre toutes euh, qui est Frida, Frida est les... Enfin, c'est peut-être pas la plus simple. Hein. Peut-être que la plus simple, c'est Astrid, vu que je l'ai déjà faite. Hein. Elle, il suffit de la bourriner en vrai. Frida, elle me paraît quand même très très simple, il suffit aussi d'aller de la bourriner et d'éviter qu'elle soit il. Alors on va faire une petite recherche, on va voir si on trouve un groupe rapidement. Parce que j'ai vraiment l'impression qu'il y a eu une mise à jour silencieuse qui a été faite par Lilith et encore une fois, donnez-moi vos impressions en commentaire parce que la semaine dernière, j'ai fait 2-3 essais sur tous les commandants et je les ai pliés. Alors c'était peut-être une question de groupe ou pas. Là, après sur Frida, je vous jure, j'ai fait au moins 10 essais, j'ai même été dans des groupes avec les 60 GT avec des joueurs de très gros serveurs, des joueurs à 150 millions, 180 millions, 200 millions, 190 millions. J'ai pas eu de 200 millions des joueurs énormissime ultra stuffés, mais malgré tout ça ne passe pas, alors là il est en train de me faire un groupe éclaté avec un mec, regardez normalement je peux l'exclure lui, allez on l'exclut. je pars et je rentre, peut-être que je vais en retrouver un. Hein. Donc bref, là on va rechercher un petit groupe, on va faire une petite ellipse d'ailleurs pour rechercher ce groupe. A few moments later. Voilà, je me retrouve avec un groupe qui est plutôt pas mal, hein. on le voit, c'est un groupe plutôt équilibré, on a des joueurs de tous niveaux mais qui sont, euh, qui sont normalement hein, bien stuffés, ça devrait le faire. Et vous allez voir, on va pouvoir voir si... Il euh, y a un gros changement Ou si tous les essais que j'ai fait hein, Hier, j'ai pas encore fait d'essai euh, J'étais tombé qu'avec des mecs éclatés Regardez, c'est plutôt équilibré Il aurait fallu qu'on ait un soutien à la place D'un deuxième tank Bon, euh, Richard, j'avoue, il est quand même Bien éclaté de venir avec euh, un Richard euh, Thunderdome, euh, mais c'est pas grave On va le laisser commencer Voilà, C'est parti, on va bourriner Déjà, la différence que j'ai remarqué Avec la dernière fois où je l'ai fait En légendaire, alors, le premier pop en légendaire hein, c'est que sa vie baisse encore moins vite que la dernière fois c'est-à-dire la dernière... avant en niveau euh, en niveau maximum je crois que c'était en fer hein, je ne sais plus le niveau maximum et eh bien quand on arrivait et qu'elle se mettait en gel il lui restait allez entre 0 parce que parfois on la donnait avant et 20% la dernière fois que je l'ai fait, la semaine dernière, il lui restait, si je ne dis pas de bêtises, autour des 40%. Là, tous les essais que j'ai fait, il lui reste toujours plus de 50%, voire en général 60%. Pareil, vous allez le voir, quand elle va passer en glaçon et qu'elle va se freeze, hein, la semaine dernière, on s'en foutait un petit peu. Hein, ils n'arrivaient pas à la heal et euh, on se souciait pas forcément euh, d'éclater les barbares parce qu'on avait assez de puissance. Encore une fois, hein, je l'ai toujours fait avec des groupes aléatoires. Donc on avait suffisamment, j'aime heal quand même, on avait suffisamment de puissance pour la Dawn. Euh, malgré le fait qu'il y ait des mecs qui nous frappent derrière et qui pouvaient la heal. Là, je vous jure, hein, elle se fait heal à tour de bras, je sais pas si c'est les groupes que j'ai eu qui étaient éclatés. Là déjà vous le voyez, on va peut-être être en dessous de 50 avant qu'elle se mette en glaçon, ce qui s'avérerait être mieux que tous les essais que j'ai pu faire hier et je vous j'en je, hein, ai vraiment fait une bonne dizaine. Est-ce qu'on va passer les 50 Ouais. Et vous voyez, elle passe en glaçon 49 normalement, elle perd encore 1 Est-ce qu'elle va le perdre Non, elle le perd pas. 49% on se met tous en bas ce qui veut dire que là on va quand même euh, avoir une petite galère on va pas pouvoir, 49% c'est pas suffisant on va pas pouvoir la donne en deux fois alors déjà il faut descendre un petit peu plus, je me re -heale. Voilà, on va se mettre là. Il va falloir faire attention au poison. Si on avait eu un mec qui nous soigne, hein, le poison, on n'en aurait rien à battre. On, aurait re on serait resté dedans. Et euh, ça, il aurait servi à rien. Là, il va falloir s'écarter tout de suite pour pas manger nos dents. Voilà, on va non. On va re-attaquer. Il faut que j'arrive à cliquer avec mes gros doigts. Voilà, on re-shoot la zone là. J'attends. Là, elle va, de, elle va bientôt pouvoir être disponible. Et quand elle va être disponible. Quand on a deux, euh, deux tanks, on a la solution de facilité qui est de laisser un tank driver les. Euh, Oula, il faut que je m'écarte de ça. Laisser un tank driver les, euh, les barbares, les Loirs qui restent, voilà, les Loirs qui restent hein, et tous retourner là-haut avec l'agro ou tous y retourner et s'en foutre des Loirs qui restent. Hein. Si on ne les tape pas, ils ne seront pas relous. C'est sûrement qu'elle vient de toute façon. C'était prévisible malheureusement parce que c'est moi qui fais le plus de dégâts et il va falloir que j'assure le taf. Il faudrait que l'un des tanks soit là, voilà, il l'a bien aggro, c'est très bien. Il faudrait que l'un des tanks se bouge et vienne me reprendre l'aggro avant que je me fasse péter la bouche. Regardez le Nevsky, il doit être un petit peu équipé de chez Wish hein, parce qu'il galère de ouf niveau vie. Regardez comme il est bas, à mon avis il est resté trop longtemps dans le poison. Hop, je me heal et hop, je me remets un petit coup de boost. Mais là, regardez, regardez tout ce qui reste. Je ne comprends pas. Soit les groupes sont éclatés, mettez-moi votre avis en commentaire. Soit par rapport à la semaine dernière, les groupes sont totalement éclatés. Soit ils ont fait un patch silencieux et ils ont remonté, encore une fois, le niveau euh, légendaire. Là, pour le coup, je ne comprends pas cette différence par rapport à la semaine dernière. Je pense que je vais vous faire une vidéo dédiée. Je vais vous recorder tous mes essais. Enfin, tous mes essais. Les essais victorieux. Hein, et je vais vous faire une vidéo dédiée. Parce que ah, voilà, ils ont enfin fini euh, de tout éclater. Mais vous allez voir, hein, ça, va être, ça va être minable là. On, elle va passer sous glaçon. On ne sera même pas à 30% qu'elle va déjà passer sous glaçon. Regardez euh, la vie. Les vies, comme elles sont bases de tous. Hein, on s'est bien fait démonter. Même moi, hein, je critiquais Nevsky. Mais regardez, ma vie. Voilà, on est à 38%. Elle est de nouveau en glaçon. Non, c'est pas possible. Cet essai forcément, il va, euh, il va mener à rien. Bref, je vous refais une nouvelle ellipse, hein, puisqu'on ne va pas subir la fin de cet essai qui est totalement éclaté. Et euh, je pense que encore une fois, hein, avant euh, la fin de l'event, on en reparlera. Donc il reste un jour, 13h, 40 minutes et 42 secondes précisément. On aura le temps de revenir dessus. Les amis, passons à présent à ce KVK énormissime dont je vous parlais en introduction. C'est l'un des plus gros KVK du moment. Une toute petite parenthèse avant. Regardez, mon matchmaking, c'est fini aujourd'hui. La saison commence dans 1 jour, 13h40 et 21 secondes. Et regardez, hymne héroïque. Alors là, 161 inscrits. Aucun adversaire trouvé. Qu'est-ce que Lilith a encore foutu avec le matchmaking Heureusement... Heureusement, ils nous ont sorti le KVK qu'on attendait tous. Regardez-moi ce KVK, tout simplement, énormissime. Le KVK avec, et ça va faire mal à la tête. Hein. Les groupes sont déjà constitués en plus, les équipes sont déjà constituées. On a le 10,93 avec le 11,75, le 15,34, le 13,65 et le 1,960. On va avoir le choc 1,960 versus 1365. Alors pour ceux qui viennent d'une dimension parallèle les amis, qui sont ces serveurs Franchement, si vous ne les connaissez pas, c'est vraiment que vous habitez dans une grotte depuis le Covid hein, et vous n'avez pas voulu en sortir. Le 1365 déjà, ce sont les JST. Les JST sont tout simplement énormissimes. L'un des plus gros royaumes du jeu. Je crois même qu'actuellement, sur le classement de puissance, justement, du 1093, hein, le 1365 hein, est le plus gros serveur, le plus puissant, celui avec les stats les plus ouf. Alors, qui sont, regardez, si on va voir les alliances qui sont au centre, hein, qui occupent, alors je cherche la pierre centrale, on est là sur la pierre centrale, on est là. Ils ont les BLN, par exemple, les BLN 13 milliards. Alors, pas tout, hein. ils ont les JG qui est une sub, hein, mais une sub à 11 ,7 milliards 7, du moins qui n'est pas l'alliance principale. Hein. Ils ont les OG, on les OG, et c'est pas fini, hein, c'est pas fini. Si vous pensez que c'est fini, vous rêvez. Ils ont les OG à 13 ,6 milliards 6. Il y a aussi, on va les trouver, hein, ils ont les BLN1, les, les GST, évidemment, les GST qui l'alliance principale hein, à 15 ,3 milliards 3 avec les 4 étoiles hein, de, euh, de winner de KVK il y a les DF également bref du très très très lourd sur serveur à 10 milliards ça va faire très mal face à eux qui va-t-on avoir forcément le 1365 ne sera pas allié avec eux. On va avoir le 1960. Le 1960. Bon, alors le 1960, on ne les présente plus. Hein. Il s'agit bien évidemment des 60 GT. Alors, les 60 GT sont l'une, si ce n'est la plus puissante alliance du jeu. Peut-être les 1v1. Hein. Mais là où le bas blesse, c'est qu'il manque d'autres alliances secondaires. Hein. Pour vraiment, même si à eux tout seuls, c'est une alliance et non secondaire, 18. 2,1 milliard ils sont énormissimes. On a les 60K, qui est une de leurs subs, hein, elle est beaucoup plus basse, à 4,8 milliards. 8. Ils ont aussi, il y en a une troisième, hein, les 60LR, leur deuxième sub, mais non, les 60MX, pardon, leur deuxième plus puissante. Normalement, si je dis pas de bêtises, voilà, on est ici. Les 60MX restent très solides également à 8 milliards, 8, mais ils ont quand même qu'une seule très grosse alliance. Qu'est-ce qui va faire la différence Ou si j'ai failli avoir du mal à le sortir celui-là, qu'est-ce qui va faire la différence Ce sont bien évidemment les alliés. Le 10-93 va un peu être un faiseur de roi avec le 11-75. Le 10-93, vous allez voir, le 10-93, ils font mal à la tête en termes d'alliance principale et en sub. Franchement, je suis impatient de voir les coalitions et le niveau des coalitions. Alors regardons au niveau du 10-93. On a le P, on a le D, on a le A, on a le L. Le 93, hein, bien évidemment, juste avant comme indice, hein. regardez par exemple, on va prendre, alors ce n'est pas la plus puissante, hein. 93A, 10 milliards 4. 93L, je crois que c'est le 93L la plus puissante. 12 milliards 8, on a déjà deux très bonnes alliances. 93P, ah non, c'est le 93T la plus puissante. 93P, 12 milliards 7. Ensuite, le 93T. T, on va être à combien 14 milliards 13 milliards 13 milliards 6. Et j'ai juste pris les 4 alliances hein, qui sont juste là, mais ils en ont d'autres. Par exemple, ils ont le 93D, vous voyez, qui reste à 10 milliards 9 également. Bref, ça va être un allié de poids, le 93J également. Si je ne dis pas de bêtises, hein, il doit tourner autour des 8 milliards de mémoire. Peut-être qu'il qu a baissé. Ah non, 3 milliards de. Je le confo. Bref, ça reste un royaume énormissime, le 93C par 8, on a combien le 93C 5 milliards d'eux, même les subs ici sont déjà des subs de ouf, ça va faire très mal. Et on finit avec l'avant-dernier impérium de ce KvK. on ne va pas finir, on va même faire les deux. On a le 1175 et après je vais vous montrer les équipes qui ont été définies. On a le 1175 qui est le KVK de l'Alliance Mimi, alors Mimi, euh, tout le monde la connaît. Regardez sur le 11.75, alors on va voir à qui vont, avec qui vont être alliés le 11.75, hein, ça va vraiment être intéressant. Donc il y a, ils sont moins impressionnants, ce n'est pas un méga impérium, mais ça reste du solide. 15 milliards pour leur alliance principale, ils ont leur alliance Baby à 4 milliards comme le nom l'indique. De toute façon, c'était déjà dans le nom, ils ont l'alliance Vav, mais ça c'est une alliance qui est vraiment... Ah non, 10 milliards 9, vais dire, c'est une toute petite sub, Et ils ont euh, M.I.O. 2 qui est à 3. Milliards. Bref, ils ont deux grosses alliances hein, et on finit avec le dernier Imperium de ce groupe-là qui est pas des moindres, hein, qui est le 15-34. Le 15-34, il fait mal avec les SS-34 qu'on fait une belle saison. Je parle souvent, hein, mais ils ont fait de leur saison euh, le SS34, mais ils ont fait une belle saison euh, de euh, d'Osiris sur la dernière. Le SS34, ils sont bien puissants. À combien tournent-ils à présent Ils tournent à 15 milliards le 1534. On va avoir aussi en sub, s'il veut bien s'afficher, le B534, 12 milliards. Hein. On va avoir les GG34. Alors là, je ne les connais pas. 3,9 milliards, hein, ok, c'est pour ça que je ne les connais pas. Et les PX34 qui doivent tourner à 10, 11 milliards, 9 milliards, 6. Bref, très solide tous ces royaumes. Quelles sont les équipes qui ont été définies Eh bien, c'est simple. Ce document a été euh, publié sur le Facebook officiel. Regardez les équipes définies à ce stade. On se retrouve avec le 1365, avec le 1175, avec le... 15-34 et le 17-86 et le 21-42 et à côté d'eux, il y a face à eux, il y aurait le 1960, le 1093, le 1187, le 1862, le 2199 et le 2351. Alors évidemment, il est écrit 1254 au centre, hein, mais euh, c'est juste pour le fun. Hein, le 1254 n'est évidemment pas sur ce KVK, mais là, dans tous les gros royaumes, il ne manque effectivement... Que le 1254. Donc 13,65, 1175, 1534 ensemble, ça va être énormissime. En revanche, je suis vraiment très surpris que le 1093 soit avec le 1960. De mon point de vue, là pour le coup, les GST sont énormes. Il n'y a pas de doute, les GST sont colossaux, ils sont vraiment énormissimes. Je pense clairement que l'Alliance 1970-1093 hein, devrait gagner ce KVK. Il faut savoir que sur les précédents KVK où le 1093 n'était pas la master, euh, le Master Royaume, où ils étaient un royaume de soutien, ils ont souvent, si ce n'est toujours par le passé, hein, depuis un an, été les faiseurs de rois, c'est eux leur alliance hein, qui décidait qui allait gagner ou pas, puisque c'était le côté qui, qui le rejoignait. Là, avec le 1960 en soutien, il va y avoir une puissance énorme, même, même si le 1175 et le 1534, en soutien du 1365 ça va vraiment faire très mal ce qu'il faut savoir là à ce stade hein, c'est que au sud le 17 86 et le 21 42 ben, vont pas sortir hein. de la même chose le 21 99 et le 2351 au nord ne vont pas sortir, ça va servir à rien. Et c'est dans les zones secondaires, donc on va devoir attendre hein, avant les premiers fights, on va devoir attendre environ 25 jours sur ce lutte des 8 hein, avant d'avoir les premiers combats et voir qui va peut-être potentiellement gagner ce KVK de dingue les amis évidemment on sera là pour le suivre mais il va falloir attendre 4 semaines, mais on aura déjà une idée hein, avec le pré-KVK, je vous montrerai dans la semaine, le pré-KVK dès qu'il va avoir commencé hein. je vais vous montrer les scores et puis aussi en début de semaine prochaine voilà écoutez les amis, c'est